What's up, gens de l'internet, j'espère que vous êtes tous personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, amis, on est sur Neodium version 10 milliards, je sais plus combien. Aujourd'hui, amis, on se trouve pour la première vidéo sur euh, cette nouvelle aventure. Donc j'ai décidé de faire des vidéos, je sais pas exactement quel type de vidéo et quelle fréquence de vidéo je vais faire. Je veux juste préciser que j'ai pas été rémunéré pour la première vidéo, ce que j'avais fait en entre autres vidéos sur le Skyblock des pixels. Je n'ai pas été rémunéré, je suis pas rémunéré pour cette vidéo-là. Je connais une des euh, des administratrices, euh, responsable staff pardon. Elle m'a contacté, elle m'a dit Icons, mon serveur, il va, euh, le serveur de mon pote il loue, est-ce que tu peux venir et tout. Et j'ai dit oui, j'ai pas euh, pas été payé, j'ai parlé moi le top et tout. L'admin est super sympa, il y avait plein de, pro il y avait des petits bugs, il y avait dans le monde ressources, il les a corrigés, il nous a remboursé tout, vraiment, il a été super euh, chantier avec mes potes et moi. Et même mes potes n'étaient pas youtubeurs, ils ont eu des problèmes et ils ont été capables de se faire répondre hyper rapidement. Donc franchement, le serveur en soi, top top euh, niveau euh, support et tout, pour l'instant, on n'a pas eu de problème. Donc j'ai décidé de commencer à faire une série et aujourd'hui, l'administrateur m'a de, donné des clés. Donc j'ai un clé de paysan. On va commencer par la clé de journalier parce que vous aussi vous pouvez l'avoir en fait en faisant clé journalier. Moi je l'ai dans deux minutes vu que le serveur il l'a ouvert hier. Euh, je me suis coupé il y a deux minutes hier. Donc on va ouvrir la clé. Euh, c'est quoi Attends, quoi Clé journalière Bah je peux pas l'ouvrir. Ah voilà. Je me disais bien qu'il y avait un petit souci aussi. J'espère avoir un Hooper euh, Potion fly Ah c'est ma deuxième Hooper en diamant. J'en ai eu une hier aussi. Regardez, j'en ai une juste là. Bon, ça sert un peu à rien. Maintenant clé du paysan. C'est quoi la clé du paysan C'est la caisse numéro 1 juste ici. Donc on peut avoir quoi de bon ici Oh des magma crimes, ça nous de prend des magma crimes parce que c'est un serveur quand même assez... Yes C'est assez basé sur des magma crimes, les gastir et les trucs comme ça. Donc avoir un magma crime en plus, ça, ça fait plaisir. La clé discipline maintenant, c'est quoi la discipline C'est celle-là Non, ça c'est... Serviteur. Serviteur, c'est celle-là. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut avoir ici Oh de la dépioche, des, des crimes de magma, encore des magma s'il te plaît, ou une, une Amdou, une Amdou, une... Non la âme doux, on peut crafter des items légendaires avec, les gars. Oh, fait chier, attends. Oh, je vais vous montrer après, on aurait pu crafter plein de trucs. Et la dernière clé Allez, ça nous prend au moins des, des trucs bien, là. Un, un Chunk Hooper, une âme d'épée. Vas-y, une âme d'épée, ça va. Une âme d'épée, c'est bon. On, peut, on pourra faire une épée... Euh, Parfait. Je vais vous montrer. Euh, slash IS, retourne à notre île. En fait, j'aurais voulu avoir la âme parce parce euh, on peut crafter la ou de plantation... Comme ça ici, tu vois, on aurait pu juste mettre des magmas et des, des trucs ici. Et on aurait pu avoir une houe qui nous, euh, la houe qui nous permet de planter euh, une graine de blé, patates et carottes automatiquement. Et si on va dans les jobs, euh, ce qui donne le plus d'argent, euh, c'est les patates. Regardez, les patates, le blé et les carottes, c'est 3.4 comparativement aux autres trucs. Ah oh non, le nether wart, c'est vraiment beaucoup aussi. Ah ouais, le nether c'est quand même vachement bon aussi. Oh, dommage. Qu'est-ce qu'on peut crafter avec euh, l'âme d'épée on peut créer l'épée incassable, donc épée incassable avec tranchant 5, indispensable pour craft l'épée d'expert, donc c'est l'épée suivante. Euh, 0,6% de chance de gagner une macre en tuant n'importe quel mob. Ok, c'est ça que ça peut être intéressant, ça. Ça me prend juste 4 euh, trucs, je vais le dire à mes potes. Yo, les gars, j'ai changé la vidéo, j'ai ouvert une clé, j'ai eu une âme d'épée. Et. Euh, genre, on, faire une épée incassable si vous avez, on peut faire une épée incassable si vous avez 4 larmes de gaz. Vous oui mais une épée incassable Non moi j'en ai deux mais Bah ben ça... après... ben si parce que tu peux avoir 0.6 chance de gagner une magma cream en tuant n'importe quel mob Ah mais tu sais qu'il faut augmenter le level de chasseur hein de ouf Ah ouais c'est vrai Attends, il faut... Parce qu'après tu peux crafter l'épée d'expert Bon ouais, après ça commence à être cher mais au bout d'un moment l'expé c'est quand même hyper cheaté les épées hein. Ouais mais c'est super chaud à craft hein. Ouais c'est vrai donc on peut voir, il y a plein d'items que vous pouvez crafter ici Genre, euh, ça je sais pas c'est quoi un à pomme Ça j'ai jamais entendu parler... Euh... Jamais vu encore. Il y a des batons, euh, les potions de fly qu'on peut crafter aussi, des magma cream Et ça, ça on pourrait en faire. Par exemple, on en a quand même pas mal. On peut faire des téléporteurs. Donc, euh, voilà, encore une fois, ça prend des lames de gaz. Des magma cream, Les magma cream, c'est comme vraiment une monnaie sur le serveur. On en a besoin pour plein de trucs. Des cases de farmer mineur et tout. Euh, ça, on les, on les débloque à un certain nombre. Et aussi, un auto-sell chest, ça, c'est très rare. Mais euh, si on fait le job, quest ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir toutes les récompenses. Donc, par exemple, euh, le fermier... Euh, par exemple ici, vous euh, voyez, moi je suis rendu au niveau 6, donc je peux voir ma progression, je peux voir toutes les récompenses que je vais avoir en, en, en farmant. Et je crois qu'à un, mom un moment donné, on gagne une marmure du fermier juste ici au niveau 15. D'accord, 30 000. Donc euh, ouais, on n'aura plus besoin de notre armure en fer à partir de ce niveau 15 là. Donc là je sais qu'il y a quelqu'un qui farme en haut, là, ça. moi j'ai farmé la canne à sucre un peu, euh, la canne à sucre, la, euh, la nether wart. Et aussi, j'ai rien cop, les gars. Pour ceux qui jouent au savoir, je suis rendu euh, bientôt vicomte, mais je suis rendu cop juste avant. Ça nous prend 750 000 pour le prochain. Donc, on va pouvoir acheter le condenser stick. On va pouvoir avoir aussi une boost de vente de 1.1. Et un spawner à zombies lorsqu'on va passer euh, au niveau supérieur. Donc, ça, c'est plutôt cool. Bon, maintenant, je vais vous présenter un peu l'île. Et ensuite, je vais aller farmer. Donc, ici, on a un générateur de cobble. Donc, euh, bon... Je pense que c'est assez explicite. Hein. Comme vous voyez, un générateur à cobble, on farme la, la cobble ici. On, il y a des meilleures façons de la farmer, bien sûr. Il y a, on peut, euh, il y a des meilleurs trucs. Ici, on a euh, des, un spawner. Je vais vous montrer combien de spawners on a. Je crois qu'on en a beaucoup. Je ne sais même pas exactement le nombre exact qu'on a. Tellement, il y en a. Donc euh, ici, on en a, comme vous voyez, toutes les spawners à squelettes et à zombies. Et en haut, on a un autre. On a les spawners ici encore en haut. Mais celui-ci, c'est seulement pour les araignées. Comme vous pouvez voir, il y a quelques spawners à rainier, un peu moins quand même, genre peut-être une dizaine comparativement en bas, les spawners à squelettons, on en a vraiment beaucoup. Donc je vais essayer de monter encore un peu mon niveau de farming, je ne vais pas vous mentir. Et puis euh, on va voir quest ce qu'on va faire ensuite avec l'épée d'âme, est-ce qu'on fait l'épée incassable ou pas. Parce que si on est capable d'avoir un épée incassable et pouvoir lui rajouter looting dessus, ça peut devenir quelque chose d'intéressant. On a aussi amélioré notre île. Notre donc à la base, l'île elle, elle se termine juste ici, mais là on l'a amélioré, ça coûtait 100 000$, on l'a amélioré jusqu'à là-bas. On, on est en train de créer des farms euh, à citrouille, donc je crois qu'il y avait un gars, il y a Content qui était en bas. Voilà, Content il a commencé à créer des, des, une farm à citrouille comme ça, il va juste nous falloir un hopper, euh, un truc hopper, et on sera bon pour, un hopper chunk, pardon, et on sera bon pour continuer. Donc je vous reprends lorsqu'il si y a quelque chose d'intéressant qui se passe, mes chers collègues, à tout de suite Yop les gars, donc en fait, j'ai miné depuis quand même pas mal de temps. Il y a un youtubeur qui m'a fait un don, c'est Faucheur, il est déco, mais il m'a fait un petit don. Donc on va crafter la pioche incassable, donc avec la âme de pioche. Content, il l'a eu dans une clé. Donc on va crafter la arme de poche. Et moi j'avais les, les gaz tirs on, on peut l'en en crafter avec des magma cream. Donc lorsque vous mettez euh, 9 magma cream, ça vous fait une gaz tir, Et donc on en a quand même un peu ici, on en a 4. Donc si je me souviens bien, hein, le craft c'est ça, avec des pioches dans les coins, hein. C'est pas ça. Vous n'avez pas les items. Oh mon Dieu, une chance. J'avais oublié que... Ok. Euh, pioche incassable. Crafter cet item. Et on l'a crafté. C'est bon. Pioche incassable. Et ça fait quoi De casser en cassant de la cobble, stone ou n'importe quel minerai. Oh, intéressant. Vas-y, je vais l'essayer un peu, voir. Hein. Donc en gros, on peut gagner des magmas. 0.3% de chance de gagner des magmas. Ok, pas mal quand même. Bon, ben, je vais continuer à monter mon mineur, les gars, à tout de suite. Et hop, les gars, on se reprend. Genre... <rire> on se reprend genre 12 heures plus tard. En fait, j'ai farmé de ouf le, le truc de minage. Le farming aussi, je suis rendu farming niveau euh, 15. J'ai mon armure de farmer J'ai aussi réussi à monter jusqu'au mineur niveau 15. Euh, un peu plus niveau que niveau 15. Et je suis enfin... Euh, armure de mineur aussi Mais je l'ai passé à Volkin On est en train de farmer dans le de Jungle Pour euh, la quête du bûcheron Mais eux pendant qu'ils font la quête du bûcheron Moi je suis en train de faire la quête euh, La dernière étape de la quête du euh, Comment ça s'appelle euh, De notre ami le fermier Donc le, le fermier il demande mi, euh, 1700 trucs comme ça là je crois Je vais regarder sur le wiki J'ai le wiki de verre juste à côté Il nous demande 1722 lianes euh, Donc euh, des lianes comme ça Et euh, ensuite il nous demande Deux stacks de laine donc ça, ça va, et il faut lui donner aussi trois cisailles, mais ça, les cisailles, c'est du fer, donc ça devrait le faire assez rapidement, le plus compliqué, c'est de ramasser les lianes, donc je vais vous reprendre, lorsque j'ai toutes les lianes, pour débloquer, enfin, le craft de la houe, en, euh, la, houe euh, la lame de houe, et on pourra se crafter une houe automatique pour récolter et farmer les euh, Veru et les autres trucs. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. On a aussi amélioré la pioche encore une fois. Donc, la pioche elle est rendue. On est rendu avec une pioche méga cheatée. Je l'ai pas sur moi, j'ai une pioche normale. Mais vous allez voir, lorsqu'on va être sur l'île, je vais vous montrer. On a une méga pioche cheatée. On a laissé un coffre avec des items légendaires pour ceux qui sont sur l'île et ceux qui sont sur le serveur ici. Donc, sur mon île, il y a Volkin, Nathan et Fightrix. Comme vous voyez en, voir en haut, et il y a aussi Content. Mais Content, lui, il est sur l'île normale. Il est en train de farmer, je crois. Donc, euh... voilà quoi. Donc, je vous reprends lorsque j'ai tout ce qu'il faut. Ok. J'ai tout euh, j'ai tout ce qu'il faut mes collègues. Donc j'essaie juste de retrouver le paysan. Je crois qu'il est en face là. Donc j'ai les 3 euh, cisailles. J'ai les 27 stacks. 27 stacks normalement, ça devrait être assez. Hein. J'ai fait des calculs normalement. Ça devrait être assez. J'espère. Parce que sinon, j'ai l'air d'un con. Et on va pouvoir enfin acheter de la houe au, au shop. Donc ouais, on a les ingrédients. Parfait. Donc capacité d'acheter la ou de l'âme dans le shop. Et on a terminé la progression. Parfait. Bon, bah celui-là, il est terminé. Ça nous permet de débloquer euh, un autre truc qui est le bûcheron. Donc, attendez, je suis en train de chercher mon wiki. Euh, le wiki juste ici. Donc, on a euh... ouais, le bûcheron qui a été débloqué. Donc, euh, maintenant, la première étape du bûcheron, il faut lui donner 512 12 bus de jungle, 512 bus de bouleau, 512 bus de chêne et 512 bus d'acadia pour une récompense de 25 000 OK. Je crois que je vais faire ça. Je vais une hache et je vais faire ça, les gars. Donc, euh, on va aller quand même. Pourquoi Ça me demandait de la laine, mais ça me l'a pas pris en fait. Bon, bizarre. C'est pas, pas très grave. C'est un petit bug. Ça disait que ça prenait trois stacks de laine, mais ça la, ça la prend pas. Donc, on va la remettre dans le coffre. Hein. pire des pires, c'est pas très grave. Et puis, euh, on va voir. On peut peut-être acheter un truc de ou. Euh, c'est où les trucs de où Item légendaire. On peut maintenant acheter ça. Donc, avant, on pouvait pas, je crois. Et là, maintenant, on peut. 200 000. Oh, je l'ai vraiment acheté en fait. Oups. Oopsie de oupsi euh, Rain Cop de toute façon, ouais, c'est ça. Et ça, me prenait, ça me prend 15 millions pour Rain Cop à, à Duke. Je pense pas qu'on va le faire bientôt. Mais on a des blocs en sorcellerie. Je vais vous le montrer mon EC vite fait. Euh, slash je vais vous montrer mon truc. Euh, de toute façon, on a euh, quelques items. qu'on a deux blocs en sorcellerie. On est passé de niveau. On a 12 lames de gaz et une, épée, une arme d'épée qu'on a eu au début de la vidéo. Donc là, je vais mettre la arme de ou ici. Et je crois que. En fait, non. Je crois que je vais la prendre. Et on va se crafter une houe sur notre île. On va se crafter une houe qui peut replanter les verrues du Nether. Comme ça, je faire, on pourra faire une farm auto de verrues. Avec des rails et tout. On aura juste à rester dedans et rester appuyé. Et ça va nous promener un peu partout. Donc, laissez-moi voir vite fait. Euh, c'est pas ça, c'est juste ça ici. Donc, ce serait cette cyber houe ici. Donc, c'est quoi Ça nous prendrait. Non, attends. Non, celle-là. Ok, ça nous prend 4 lampes de gaz, euh, patate. Bon, bah, ça va, les gars. On va faire ça. Donc, 4 lampes de gaz, on là, Ça nous prend juste la patate. Euh, J'espère qu'on a une patate quelque part. Graine de citrouille, on a besoin. On a besoin de graines de melon. On a besoin de quoi d'autre euh, La patate, en fait. C'est juste la patate qui nous manque. J'espère qu'il y a une patate qui est quelque part, ici. Euh, patatos, s'il vous plaît, monsieur le jeu. Patatos. Il n'y a pas de patate, les gars. C'est sérieux, là on a plein de coffres, plein d'items, mais pas de patates. Ok. Oh, sérieux, ça C'est un peu honteux quand même, vous croyez pas. Il y a deux larmes de gaz ici, on va les prendre. Euh, pas de patates ici. Une patate ici, parfait. Je crois qu'on a assez pour crafter les items qu'il nous faut. Donc, la où c'était la cyber ou. Non, c'était celle-là. Euh, une graine normale. Euh, ça devrait pas être très compliqué. Voilà. Et on peut crafter, enfin, la cyber ou Donc, c'est une oue automatique. Euh, c'est... parfait Donc, maintenant, quand on va récolter... Donc, la verrue, elle se replante instant et on gagne 4 XP à chaque fois, les gars. Incroyable On va pouvoir farmer le, le niveau farming encore plus vite et monter encore plus nos jobs. Donc, on est euh, chasseur 2, parce que je voulais cliquer. Fermé, je veux dire. Fermé 15. Si on est capable de monter jusqu'à... Oh, alors, regardez l'argent qu'on gagne... 500 000, 500 000, 500 000, 500 000. Un œuf de dragon ici, ça, ça peut être vraiment pas mal. Et en plus, j'ai aussi bien augmenté mon mineur aussi, comme on peut voir ici. Euh, je suis mineur 18, bientôt euh, 19. Et ensuite, à ah, au niveau 20, on gagne un œuf de dragon et la pioche de l'expert. Donc ça, ça va être plutôt pas mal. Ensuite, il faudra que je travaille sur le bûcheron, parce qu'on n'a jamais commencé, hein, pour être franc avec vous. Donc le bûcheron aussi, on peut gagner pas mal de trucs. Donc on va faire ça. Et aussi chasseur qu'il faut que j'améliore. Ok donc euh, let's go, euh, let's go bosser sur, notre, euh, sur ça. Ouais, mon pote la salade il a trouvé la quête du mineur, donc on va faire la quête du mineur. Donc c'est quoi les dialogues Ok, bonjour j'ai besoin, bonjour j'ai besoin, j'ai besoin de 1000 besoin... pierres. Ok ben bah, voilà. J'en avais, je pensais que c'était plus que ça. 25 000 balles gratuits. On a besoin de minerai de fer, 32ème road et bah ça va. cette tombe on va faire un 7 tombes ici. Et euh, en vrai franchement euh, ça se fait assez facilement. On a juste à aller euh, faire marcher le générateur et ça sera pas mal. Allez. Ouais les gars, en fait, il y en a tant, il est en train de, de faire le, Il est en train de miner. Donc on a ré récupéré quelques minerais. On les a mis dans le coffre ici avec mon collègue la salade. Euh, le seul problème c'est comme vous voyez il nous en manque pas assez. Donc on en a pas assez pour le faire. Donc je vais aller, je vais aller au spawn, je vais aller chercher mon épée et on va crafter euh, une des épées. Euh.. J'ai crafté un œuf de dragon aussi, donc on verra qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais on va prendre l'âme euh, ça, voilà. Les blocs en sorcellerie, on peut les laisser là pour l'instant. De toute façon, il faut être prestige euh, pour, pour y aller. Donc ça veut dire qu'il faut être au moins emprunt. Donc, euh, j'ai pris l'épée et en... quelle épée qu'on pourrait se crafter euh, épée, incassable. Euh, pourrait faire épée incassable. On préfère l'épée incassable. On préfère celle-là ici. Non, celle-là on ne peut pas parce que ça prend l'épée incassable. Mais on pourrait faire celle-là après. Et ça nous donnerait 0,6. Oh, ça peut être intéressant, ça. Sinon, on peut faire celle-là. Hein. Mais on n'a pas le niveau pour l'utiliser, je crois, ou la crafter. Donc, on va faire l'épée de incassable Et ensuite, on va faire l'épée d'Expert. Donc, on a 20 verrues. Euh, ça va m'en prendre un peu. Je, demander... je pense qu'on a assez pour en faire deux. Je vais demander à mon ami, la salade. Je crois qu'il a deux verrues. Il a deux casses. Euh... La salade, t'as deux casses pour que je puisse faire l'épée incas... incassable ou pas On ouais, de les avoir ou pas Ouais, en fait la cobble ça se vend pas, c'est de la merde. Non ouais, ça stack les coffres de ouf. Mais regarde là, parce que tu sais quand on va faire des farms ou quoi, ça peut être intéressant, mais... Tu les as sur toi Non. Tu les as mis au gros C'est que je les fous T'es vraiment un, une rapière, hein. Ça me prend 4 rotten flèches maintenant, je vais frapper un mob. C'est bon, hein j'en ai 9. J'ai ça Non, j'ai pas rien à là. là. Euh, c'est ma mère, là. Pourquoi Tu les as lancés par terre Bah oui. Bah, ben, je les ai pas à hein. Ah, c'est bon, attends, ils sont revenus. Mais là, dans le coffre, c'est plus safe. Ouais, voilà. Parfait. Merci. Donc, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour crafter l'épée. Euh, l'épée incassable. Donc, on a les 4, ouais. Crafter. Quoi Pourquoi ça veut pas? Il faut être au niveau 5 d'H. De... Oh! Eh, hey, par hasard, tu serais pas niveau 5 de chasseur? Je sais pas comment on voit, mais je pense pas. Hein. Ça dit qu'il faut être niveau 5 de chasseur pour crafter l'épée en fait. Ah, c'est 5000 XP. Bon, bah, ben, je vais me mettre là pendant. 3. Je vais farmer, gros, je reviens. Ouais, re les copains de l'interweb, donc euh, en ce moment, euh, je dois vous avouer, il y a un putain de truc qui s'est passé, donc j'ai crafté la pioche ultime, mais en fait, mon euh, problème est le suivant, euh, mon, euh, le recording, il est noir, écran noir, et en plus, euh, j'ai eu un autre petit problème, c'est que, euh, les gars, il y a eu un bug en fait, il y a un gros bug avec la pioche en fait, euh, lorsque vous la craftez, euh, vous pouvez plus, là, après, elle drop pas, quoi. Donc, je vais vous montrer, en fait. se on. Donc, en gros, quand j'ai crafté la pioche, donc là, il y a Nathan qui est là, moi, je faisais du bois. Mais, en gros, quand vous la craftez, donc, vous ça coûte... Euh... Attends. Ça coûte 4 œufs de trucs, ça coûte la pioche suivante, donc regardez, ça coûte la pioche de richesse et la pioche de l'expert. Donc j'ai tout crafté ça, et en fait ça m'a volé mes items et ça m'a pas donné de pioche. Donc j'ai dû faire un ticket support sur Discord, et la mine m'a redonné une pioche comme ça. Mais là, le problème qu'on a, c'est que mes potes, eux, ne peuvent, ils n'ont pas de pioche en fait, vu qu'eux sont pas les minage 25, et moi je suis minage 27. Donc là je vais devoir leur en créer une comme ça. Donc on va faire ça pour terminer la vidéo d'aujourd'hui, donc ça ne prend 4 lames de gaz. On en a 3, euh, je pense qu'avec ça on peut en faire une de plus. Euh, on va même en faire 2. Euh, voilà. Donc 4 lames de gaz. On va en garder une dans mon inventaire euh, comme pour euh, quand je farm ou quoi qu on en drop ou quoi, quand, quand on vote ou quoi. Euh, ça nous prend quoi d'autre 4 stones. Euh, la stone on en a ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et ça nous prend une âme de, ou de pioche. Et vu que j'ai terminé dans la... Oh, mais ça aussi, la séquence, elle a bugué Bah, vous avez pas vu, mais j'ai terminé la quête du mineur. Donc, qui nous permet d'acheter la arme de pioche à l'HDV si jamais vous... Voilà, quoi. Donc, euh, c'est parti. On a crafté une pioche incassable. Maintenant, ça nous prend 3 larmes de gaz et un œuf de dragon. Donc, euh, je vais demander à mon pote Nathan. Nathan, est-ce que tu es présent, mon collègue Affirmatif. Avez-vous des lames de gaz sur vous, mon cher collègue Affirmatif. Donnez-moi-en quelques-unes pour crafter votre pioche, mon cher ami. Mon cher ami, merci. Donc, parfait. Euh, pioche de gaz. On a gâche, pioche incassable. Ça prend la pioche de l'expert. Et c'est quoi ça prend Ça prend 3 armes de gaz et euh, des blocs de diamant. Hein. Ça ne devrait pas être un problème. On en a ici. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Euh, pioche ici. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Euh, Crafter, Et voilà donc on a la pioche de l'expert donc on va lui mettre dans le coffre il a une pioche de l'expert maintenant que pour lui ce petit bâtard. pendant que moi je peux utiliser il <rire> pendant que moi je peux utiliser celle là et celle là qu'est ce qui est intéressant c'est qu'il a la fortune site les gars et on a 1% de chance de gagner de la magma cream encore sans n'importe quel minerai ou de la cobble donc ça j'ai vraiment hâte de pouvoir tester euh, lorsque je vais écouter ma série donc en fait si vous ne savez pas comment je fais comme là c'est ce que je faisais en fait avec le bois en bas et mon pote content mon pote content il me pose des blocs et moi, je casse et j'augmente mon bûcheron. Mais en fait, pendant ce temps-là, j'écoute la série « Big Bang Theory ». Donc, euh, je sais pas si vous connaissez, c'est une série euh, américaine assez populaire. Donc, comme vous voyez, alors je, je fais juste ça et lui, il met juste les blocs sur la, ma la machine. Et voilà. Comme ça, j'ai juste à farmer. Comme ça, je fais juste laisser employer, employer ma souris pendant que j'écoute la série sur mon deuxième écran. Et ça gagne de l'XP. Je fais la même chose pour monter mon minage et tout ça. Et comme on peut voir, euh, minage, je suis rendu 26, bientôt 27. Et niveau de mon euh, bûcheron, je viens tout juste de passer niveau 8. Et il faut être niveau 20 pour pouvoir rank up slash rain cop parce que j'ai essayé ça coûte 15 millions tu vois mais regardez ça dit qu'il faut être minus 20 bûcherons donc euh, voilà on va avoir un boost de vente de 1.2 en plus et un bloc en sorcelé et ce que je vais faire aussi euh, après cette vidéo aussi je vais être euh, je vais acheter des pompes boutiques je crois et je vais m'acheter un boost de un sel chest donc on a déjà un sel chest que j'ai posé aussi dans la, dans la truc que vous vous n'avez pas vu. Et comme vous allez voir, le shell chest nous a déjà rapporté presque 1.3 millions. Et euh, en gros, ce que je crois que je vais faire, c'est que je vais en racheter un autre. Un deuxième shell chest. Parce que ça, c'est pour notre farm à citrouille. Mais j'aimerais bien euh, aussi que d'en faire un pour euh, une, une farm à cactus. Donc, on a une farm à cactus en haut. Et ça serait bien d'en faire un aussi, un shell chest, pour notre farm à cactus. Sauf que c'est 20 millions le, le coffre, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis si je peux l'acheter sur la boutique avec des points boutiques, ça le fera. Ah, il n'a plus le bloc. Euh, hop, hop, hop. On va lui donner des blocs, voilà, nous on va remplir notre inventaire pour pas récupérer des blocs, et c'est parti On est parti, mais on kiki, je continue à faire ça, j'écoute Big Victory. Theory, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, euh, si vous n'avez pas encore rejoint le serveur, vous pouvez le rejoindre dès maintenant, le serveur c'est un serveur 1.8 à 1.12, euh, un farm run en mode skyblock Donc c'est plutôt stylé Et ça a à quelques lags en ce moment On m'a dit que ça allait être réglé très rapidement Vu qu'ils s'attendait s'attendaient pas à avoir autant de joueurs Et franchement moi je prends plaisir à jouer Je fais des streams sur le serveur et tout Donc si ça vous intéresse Vous pouvez toujours venir sur Twitch Regarder mes lives Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire Si vous avez, ça vous intéresse de faire une série sur ce serveur là Ça ferait différent de euh, toujours Hypixel C'est un peu plus ça, On se rapproche un peu du, du faction les gars Il y a, dans un, ça, il y a des serveurs factions qui vont ouvrir bientôt Et ça, il y en a qui m'intéressent Donc euh, c'est cool de rediversifier un peu la chaîne Donc laissez-moi un message en commentaire, je vous aime et je voulais euh, remercier Faucher. il est youtubeur sur le serveur, Faucheur il m'avait fait un don quand on a commencé, il m'avait donné euh, quelques petits trucs, donc euh, merci à toi beau gosse, bonne journée les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez à vos collègues et rejoignez mon Discord Skyblock euh, à Pixar Skyblock si ça vous intéresse, je vous aime c'est Tycons, ciao ciao